il faut nous-mêmes faire des, des choix euh, hum, humanistes. En faisant euh, tu vois, le, ce que je pense être bien pour la société, je change aussi un petit peu la société où je fais une certaine résistance par rapport à ce que je sens, euh, euh, enfin, un intérêt financier qui, qui, qui est néfaste. Quoi. Au cabinet, on n'utilise pas les, euh, les plombages ou les amalgames. Ne pas participer donc à l'utilisation de ça, c'est déjà un... Euh, c'est déjà intéressant. Quand je vois que je ne peux pas faire euh, quelque chose de cohérent, qui est en accord avec tout ce qu'on connaît au niveau scientifique, ben ça m'énerve et souvent je, je, je ne le fais pas même. Je, je dis aux patients de, de, de, de, de voir quelqu'un d'autre, ou j'essaye de les inciter à faire comme ça. Et choisir tel ou tel matériau pour travailler ou choisir de ne pas faire cet acte, etc., ou de faire autre chose, ça peut être un choix qui n'est pas euh, intéressant d'un point de vue euh, marketing, d'un point de vue euh, financier, je veux dire, pour la personne qui le fait.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 Par exemple, on ne peut pas vraiment nier qu'un téléphone portable, ça crée des problèmes. Par contre, d'un point de vue politique, clairement, ça n'a crée pas trop trop. Il y a des normes qui sont très basses, etc. Donc il y a un choix politique, quelquefois, qui sont des choix de société, finalement, qui ne sont pas forcément en accord avec des... une, une, une rationalité au niveau de la santé. D'accord Dans notre métier, il y a, il y a beaucoup de freins, c'est clairement des, des freins un petit peu de de choix politiques, choix économiques. Euh, on pourrait dire que par exemple, en ce moment, il y a une, une grosse prédominance d'une de, de, culture qui est un peu néolibérale dans la, dans la politique, euh, qui vivent à un peu privatiser beaucoup de choses, etc. Et c'est valable pour euh, le domaine de la santé. Euh, donc les mutuelles, par exemple, euh, qui existent, sont des, vraiment des gros, gros, gros, gros groupes, qui sont eux-mêmes des filiales de grands groupes qui font de la téléphonie, du banking, etc. Et c'est vrai que nous, on est confrontés à, ça, à cette économie-là. Toute la journée, il n'y a pas une seule pub qui ne parle pas de Ben Bush, bouche, de dentifrice ou de mutuelle. Donc si ça passe à la télé de manière publicitaire, sur des heures de grande écoute, etc., qu'il y a quand même un gain financier qui doit être énorme pour des grands groupes. Il y a des choix politiques qui visent à plutôt minimiser, pour ne pas détruire, l'exercice libéral au sens propre.